Comment tricoter des coudes anglaises avec la méthode des jetés Alors je monte les mailles, vous prenez la méthode que vous voulez. Pour le premier rang, je répète tout le long, maille endroit, jeté, maille glissée. Maille endroit, On peut aussi le décrire comme ramener le fil devant et glisser la maille. L'idée est de coiffer la maille glissée avec un fil et on va voir au rang suivant ce qu'on en fait. Et je pense à bien faire jeter plus ma maille glissée à la fin du rang, même à la fin du rang. Et je fais attention à ce que ça reste comme ça quand j'ai tourné, lorsque je tourne. À partir du deuxième rang, tricoter ensemble à l'endroit la maille glissée et son jeté. puis un jeté, une maille glissée et on répète ça jusqu'au bout du rang Si jamais la première maille du rang n'est pas accompagnée de son fil il suffit de le faire passer par-dessus l'aiguille Avec un peu d'habitude, euh, le jeté plus maille glissée se fait en un seul geste. Et maintenant on répète ce rang jusqu'à la hauteur voulue.